Et eh bien bonjour à tous c'est les MSNZO, aujourd'hui on se retrouve pour le live de Mario Galaxy Et aujourd'hui c'est l'épisode 4 du Let's Play, et oui je refais les le Let's Play avec un live du coup Je suis trompé de Galaxy Voilà, voilà Maintenant je vais vous dire un truc, tous mes Let's Play, ce sera en live Voilà Comme ça, ça dure moins longtemps <rire> Mais longtemps quand même parce que ça dure quand même assez longtemps Oh, pour faire moins de vidéos voilà c'est pour ça que je suis en live tu vois mais ça change rien mais bon voilà c'est comme ça écoutez j'espère que ça, ça euh, voilà. et oui je reprends le respect où je suis arrêté dans, dans les vidéos tout ça j'ai peut-être une école en plus mais bon c'est pas grave je suis abruti je suis trop con Attends, ça. bon pas que ça va ça va ça a l'air c'est magnifique image d'horreur toi oh, tu te par pas que... euh, mais non j'ai sauté t'as rien faudrait que tu avais des pièces merci parfait que... une pièce là une pièce là une pièce là, une pièce là, une pièce là. Bon, y'a rien. Ah, c'est chiant. Tu... Ah, tu vois? La qualité du truc. Ouais, ah, c'est pas mal. Après, si ça prend pas de place cette euh, vidéo, je me en 4K, je sais pas. Un seul live plutôt, pardon. <rire> mmh. En 4 Oh. Bien yeah. Voilà, donc on s'était bien arrêté là et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Hein. Oui, il y a 10 mois, oui, Il y a 11 mois quand même que l'explique a commencé, j'ai toujours pas fait un moindre de trucs. Ouais, ouais, le dernier épisode, c'était en 2021. Eh oui, oh, par contre. Ouais, vas-y. Ouais, ouais. Ouais, là, derrière, le dernier épisode, c'était en 2021. C super, hein. C'est super 2021, non trouvez pas. Bon, alors ça. Le boss. Ah, non, t'as, tu simplement un direct. Mais il y a un bug pour ça, les amis. Ah, ça change des lives d'habitude devant 64 ou, ou tout ça hein. J'ai raté euh, le bug. Ce bug là, il est pas... J'arrive plus. J'avais réussi une fois. Enfin, plus d'une fois même. Est-ce que je peux pas simplement... simplement faire ça <rire> non, non, c'est un truc tout faux parfait, mais moi j'arrive pas. Ah, oh, presque! Presque. Ah, voilà! C'est comme ça que me fais le bug. Euh, le bug, voilà. Ah, regardez! Oh, yeah! Voilà, c'est bon. On a ça alors que dans le boss ils sont plus là. C'est bizarre ça. C'est un... étrange. Voilà. Ouais. Je peux pas récupérer de la vie par contre. C'est où ça c'est où à l'étoile C'est où le... Le de... de la scène, Avec Bob, Bob, euh, Bob n'importe quoi. C'est où le truc là Avec Bob. <rires> Avec vos ordres voilà. Ah voilà. oui. <coughs> ah! Non, non, a Oui! Euh, alors, alors, alors, ah, Ah de rigoler comme toi non Je vous parler. Mais <rire> Voilà. Ouais en fait j'avais trouvé trouver le déclencheur. Le déclencheur c'est un truc qui permet de faire des scènes et tout. Sauf qu'en faisant le bug j'étais pas sur le déclencheur et du coup ça a pas lancé la scène en fait. Le déclencheur c'est une petite zone euh, bah, la zone rouge en fait où je devais attirer normalement avec euh, l'étoile mais sauf que non j'ai glitché moi j'ai fait un bug dans le live on a peut-être plusieurs dans le live oh, ça m'étonnerait quand même wow. Après il y a une technique à apprendre. Mmh. Ah oh. oh non, tu sérieux. Voilà. Et voilà. C'est ça la technique. Ouais mais casser tout, tu peux faire ça. Grande étoile. Ah, t'as vu Oh, mais rien que voilà Le premier boss du jeu terminé Mais ça, c'était pas des boss. C'est pas pareil, mini-boss, c'est pas pareil encore. Mini-boss contiennent pas des, des grandes étoiles. Quand as une idée. C'est pas normal. La puissance c'est pas comme ça, allez, laisse-toi la puissance ah. Je n'ai Tu vous tous Non, en Je sais pas pourquoi, pourquoi je te dis ça. Mais c'est du tout ça, tu sais. <rire> pourquoi Voici ce qu'on appelle le briseur de son utilité. Je sais pas comment je l'ai, mais je dis pas comment. Cette fois, tu as permis à l'observateur d'avoir comité à part un de l'univers. J'espère que vous n'avez rien compris, parce que là, c'est Mon dieu! Ah, ça va, on rigole bien dans ce live. Ah, le moteur il s'est mis en marche! Lui, lui, on le voit comme ça, hein, pendant toute les nous a pas l'air d'être. Non, mais j'arrête. <rire> Foufoufou, je suis un fou dans ma tête, ça est. Mon cerveau est mal atteint. Je me souvenais pas de ce qu'il y avait vu. Bon. Ah, genre tu se regardais à la fin du live, ça va. Ça garde tout ça. C'est pas grave. Alors, mon petit Luma, comment tu vas On répond pas aux ordres. Sale bâtard Ouais, qu'est-ce que tu veux veux le veut les chauffer, Ah, c'est parce que t'es pas encore nourri! Ah, euh. Ah oui! C'est pour ça qu'il m'a dit ça de bâtard en fait! Bah, allez! Ouais, du coup, on s'en va! Hein. Regardez, là! La panette ça renforce le truc, là! va me redire! Ok, carix song 1 2 3 4 5 100 arrête de tourner comme ça mais j'y parviens pas content. Un. Ah ouais Ah ouais, dans cette galaxie y a des bugs. Ouais, je suis con, cool, je suis con. Cool. Mais oui, je suis débile. Mais oui, il faut que je ça un C'est plus longtemps que j'ai pas dormi, il est assez différent. Je ce que je dis des fois. Des fois, je dis n'importe quoi. Je crois c'est tout le temps en fait. Quand je l'ai une nappe. Mais... Sinon, Mario n'a pas besoin de de tenue d'astronaute pour aller ici. Hein. Ah bon? Ah, donc Mario, c'est pas un nul. Ils son mal. Ouais, ça c'est un déguisement en fait. C'est un extraterrestre, Mario. C'est un ex extraterrestre divisé en humains. Ah ah! Voilà, elle cette musique-là! T'es ah, qu'elle! Euh, t'es Attends, euh, t'es. C'est auto-insulté! Bon, attends, je me... ah. Voilà. J'espère que vous avez compris le verre. Ah, euh, alors, en fait, on le fera pas à 100% J'ai pas envie de faire le 100% mais... J'ai déjà fait un peu. Oh là c'est quoi que tu veux que je fais C'est mon épique Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam Là je tombe Ouh Yola C'est le bruitage quand on, qu on tombe dans le vide dans <rire> <rire> oh, Mario <rire> Galaxy. ça fait longtemps que je peux jouer à ce jeu. Et je sais pas pourquoi. Pendant que c'est derrière Mario. Oui. Oh. Yes Ah c'est venu galaxie. Oui j'ai cru que j'allais faire le bug là. Ouais, je connais les bugs mais j'ai pas envie de les faire hein, parce qu'il y a certains bugs euh, qui. Voilà quoi. Oh le de merde jusqu'à ces seules caisses voilà parfait tiens pas trop ce coffre moi ouais, je vont pas les couilles je le fais oh. yeah. attendez on va essayer non non non j'ai pas envie parce que moi je vais tomber ouais il mange que des boules de feu! gars C'est quoi la mouda? C'est une carapace! Tiens! Oh! Ça peur! Ah, oh, ouais, on est insensible avec une carapace! Voilà, aux ennemis. Voilà! C'est bien! Merci! Ça, oh, c'est sympa! Une cadeau d'anniversaire! Encore là. Un champignon en euh, cadeau d'un anniversaire. Parce oh. que était gros. <rire> non, c'est comme ça. dire ça. Ah. Rigole, rigole quand tu veux connasse. Voilà, super, bien. Ah J'adore les musiques, c'est un jeu. Attends. Je Ah. foutu. Ah, voilà. On se. Ce... Après chez moi, ça va faire trop fort aussi, donc euh. Merci. Et euh, moi ça te carapace. Mais quand dans Mario Kart, ça. putain! Mauvais souvenir de Mario Kart! Ah oh, oula Oula! Oula! Mario Mani! Oula! Ça... Mario Mani, ouais, ça fait ouais, vrai ça! Mouais! Oh là, c'est bizarre ah, Il y a plein de boules de feu partout! Ça, ça crève! Crève, en enfer! Ça, bien! Non, vas-y, on va laisser ce son là parce que c'est un peu fort! Chez ah, vous, ça va être pas si fort ça, donc ça va être un non, un... On a super étoile! On va arrêter par les ah ce là c'est du grand n'importe quoi mais ça va voir moi rigole bien ah oh, le sourire de Mario tout chaque fois je dis un truc je rigole ensemble c'est pas Garde, là il y a le truc là je peux pas te dire non mais non vous allez comprendre de quoi je parle je oh. me Regardez! Un cochon! Voilà, à, à droite. avez vu Ce truc là, ça ressemble à, au truc! Je dis pas plus ce qu'il y Je suis rien, il y en a, a d'entre vous que vous avez compris. Non? Ah, c'est bon. Allez, ah, il a rien. Ah oui! Attention! Je regardais chez lui, je sais que je les pas comme des <coughs> alliés, mais on Voilà! Je l'ai dit, regardez ce live quand je vais faire des Oh! Parce que je retourne avec eux. <rire> C'était belle quand même comme des centaines. Je suis nul en blague. Alors, toi moi ton jeu 70. Mais quelle fois je l'ai fait à 100% ce jeu? Enfin, j'ai je déjà fait à 100%. Qu'est-ce qu'il fait Mario Il devient fou, vous voyez Mario pousse dans les murs Sinon, je pouvais faire un Mario Randomizer ou un Sonic. Randomizer, je sais Qu'est-ce qu'il veut Ah, ça fait mal ça Ah, ça fait mal Ah, mais non, c'est. C'est un secret, on comprend tout On s'en fout, c'est un secret! Bah oui! Regardez là où il y a mon pointeur! Putain, ta gueule! Ça change de musique! Ah oui, c'est bien! Regardez où il y a mon pointeur! On dirait pas le truc là! Ah oui, lui il va nous demander de nous aider! Regardez! Hop là, il y a encore accroché c'est con Ah on touche les groupes, on Oh true c'est gros télé Oh m'aide Oh non j'ai pas envie. Mais on a un truc à faire. Voilà, on va éviter. Ah oh, Regardez Il est là Oh Oh il a disparu Todd a disparu J'ai tué Todd J'ai tué Todd Ah a le truc ah. On va aller sur le truc. Aïe, putain! Bon, j'ai arrêté de parler de ça parce que. Euh, même sans dire le, le nom du truc, je vais me faire démonétiser donc. Euh, ouais, c'est un peu Bon. Ah, c'est bon, il n'y a plus de trucs. Ah, mais elle dirait machin quoi. Mais bon, voilà, c'est bon, là c'est une araignée, donc qu'est-ce que, hein, c'est qu ce que j'ai fait là, c'était ce boss, donc là, non, pour le coup là, c'est pas un mini boss, ah oui il faire ça, ah bah j'ai réussi, C'est trop fort. vert, je suis pas visé. Hop là Il n'y a pas cette truc. Bam, bam. Un boum dans tous les côtés, regarde là. Oh Ah, on a touché ça. Voilà. Dernier. Ça va, Todd Non, mais Mario, avant Regarde ah, que j'ai Non, merde! Non, pourquoi nous toucher deux? Non! Non! Ah, ça sert à rien! Et voilà! Le boss est moins compliqué, non, finalement. Il hein. est pas du tout compliqué ce boss. Wow, c'est... C'est éclatant. <rire> fou. Yeah. Je fou, nous. On mal aux arrêts sans vouloir. À moins que je voulais. Mangoïf. Ah il faut arrêter une même toi, hein. Non, <rire> Bata. Ok, ça secrète, on l'a vu. Oh non, non. <rire> non. Non, non, non. Non, on va pas lire, merci. Dictamere! Voilà. C'est le bruitage quand Mario parle. J'ai dit Mario, oh non, eh, L'assaut de la forteresse. De la reste. De la forteresse. Des womps. Dans ce jeu, derrière, il n'y a pas de womps. Oh, il n'y a pas de womps. Oh, t'as fait des conneries, toi. Putain. Ambroni. Ah non, Goomba! Goomba! Goomba! Il se bat le Goomba! Ça c'est droit là! Contre Mario! Pourquoi en fait, je termine pas mes phrases <rire> Cher petit fragment d'étoiles. Bonjour! Ouais. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour! Salut les amis! C'est moi, Mickey! Je m'accroche à mon cerveau! C'est plutôt une boîte de singe, mais t'inquiète. <rire> Oula, il va me faire toucher! Pour bon, ça, ça vient de là ce bruit chelou Allez Mario esquive tout Je sais pas si on voit qu'à ce qu'il y a C'est bon Tiens, mange tout Mange tout Très bien Je vais me manger alors mmh, très bon J'ai ce que je voulais dire Mange-toi! Je vais dire, mange ça toi! Ah, mange-toi, c'est bon! T'as l'air bon, mmh. Le chien a pas trouvé ça bon! Pour... C'est le mieux. Allez! Ah, ping, Marie. Ah, ça fait une bille, Mario! Ah, c'est ça, des bêtises! Allez a... euh, euh... bon, c'est pas ce que je voulais dire, je vous assure Monsieur Mario. Allez hop là. Allez. Vous l'avez au dernier super étoile. Par contre j'aime pas quand on me voit, d'accord. Oh, oh merde, merde. Ah. J'ai fait un dab sans que vous voyez. Farceuse. Vous êtes blague Oh non pas toi Oh non C'est le Pierre de retour Et Muma il dit non Non, pas le Pierre Cauchin moi Ah euh, non en toi fait, c'est juste un mort empoisonné, je suis désolé Voilà. On peut juste obtenir 50. 30 ans. plus obtenir 60 étoiles Je ne lui ferai pas ce celui mouvement. Ah, ouais. Celui-là... Euh ouais, voilà. J'ai oublié le mot. <rire> Ça fait à peine 30 minutes que je suis en live. Oh Yes Yes oui. <rire> ah, je suis un génie, mais non, du coup, c'est le contraire d'un génie. Donc, oui, ça veut dire que je, je suis le contraire d'un génie. Hum, les pièces, c'est des âmes ou quoi les pièces est-ce que ça donne de la vie. En fait, la théorie, euh, les pièces, c'est des âmes, c'est bien. Parce que ah mieux. Dans Mario, ça redonne de la vie. Et dans Mario Bros, ça donne euh, une vie supplémentaire. Donc euh, ouais, c'est bien comme théorie. Hein. Moi, je parle du théorie en plein live aussi. Mais... Pour faire des vues, non Géo En fait, pas comme ça. Moi, je suis un youtubeur qui... qui fait des vidéos pour plaisir. Ah je veux dire Moi, je fais des vidéos pour plaisir. ça me plaît faire des vidéos tu vois j'aimerais pas faire mon métier quand même je dis pas que Youtube c'est pas un vrai métier au contraire c'est un vrai métier tu vois bon après euh, les parents ils sont pas trop d'accord ils disent ah oh, non c'est pas un vrai métier Youtube tu vois tu veux juste euh, rester à l'enjeu sur... à l'enjeu non assis sur, euh, sur son canapé et jouer Alors, non c'est pas juste ça hein. euh, ouais. ah non c'est pas juste ça hein. tu, tu travailles euh, à longueur de journée Oh, peut-être pas à longueur de temps, mais non. Je ne te moins pas. Moi, tu, euh, si ta vie euh, si euh, sur YouTube, euh, tu peux rester chez toi. Hein. C'est un, un avantage quand même. Ah oui c'était mais... c'est quand même un avantage Si tu perds sur YouTube, tu peux rester chez toi. Tu peux rester chez, chez toi. C'est un grave avantage. Puis, moi, l'avantage comme ça, bah, je le prends direct ah, putain. Espérons que ça a un avantage aussi pour moi. Parce que je pas oh. Aïe What Ah, oh, ce genre de truc, j'ai jamais vu. <rire> What Non, non, non, ça me plaît pas, ça What What the fuck Attends, peut-être quoi Quoi Attends, attends, attends, non, non, j'y crois pas. Vous avez vu, je suis retourné sur l'autre plateforme, mon vieux live, devant moi. What? Ok, très bien. Ok, je suis là. Bon, il y a eu un, un autre bug hein, dans, la... dans le live. Ça trop bien. T'inquiète, c'est bon. Ah, j'espère pas que je vais me prendre le truc après. C'est pas bon, je suis pas content. Merci. <rire> Je prends le la bombe. Touche, yes. Ok. Ah oh, ça dure longtemps hein. live. Yeah. Oh. <rire> Bien. Ah mais du coup ça permet de euh, faire moins de vidéos. Enfin voilà. Alors, ah c'est ça qui est cool. Oh. On va faire un deuxième boss. Ah, donc, là, on va faire Bowser. Donc, euh, juste avant, on a fait Bowser Junior. Et là, on va faire Bowser. Voilà, à chaque fois, ça, ça fait ça. Bowser Junior, Bowser, Bowser Junior, Bowser. Voilà, ça fait ça à chaque fois. Allez, mon vieux. T'as vu ça Quand je suis oui, bah, ben, les vidéos normales ça reprendra, hein, mais euh, pas tout de suite. De toute façon, je cherche euh, un truc. Après, si vous voulez que des lives, euh, bah, peut-être créer une nouvelle chaîne pour diffusion. Live. Ah, oh, mais au pire je n'en crée pas une. Ah, ouais. Cette étoile, je me souviens pas. Elle était top et tout. Pourtant c'est hein Je me souviens pas. C'était pas sur cette étoile-là, euh, sur cette galaxie là, que je faisais euh, Begaman. Je fais dans l'autre. Ah ouais, je me rappelle pas de ça. Bon, bro. Oh lolo. No. Ça oh no. ah va, on ouais. comprendre ça. Allez, c'est parti, Mario. Mon mec, là. personnage ben, de jeu vidéo préféré. Moi, sortir d'ici des ouais. oh, merde Merci beaucoup Pour faire ma je vais te montrer, encore mon <rire> plus Ouais, ouais je me parle plus, hein T'as une sacrée quoi, toi je me parle plus Alors, attention de faire ici Ah oui, non, mais c'est celui-là Ah C'est quoi Oh non je la agréter. Attends, attends, attends. Oh. Mario, tu touches pas. Si, regarde. Hop là. Ah, oh le cheater. Le cheater. Oh, oh j'ai eh. Et voilà. Ah, oh, c'est trop bien. Bon. Oui. Yeah. Allez! Je suis beaucoup trop fort dans ce jeu. On a traversé euh, un fragment d'étoiles. On a vu que c'était quoi à l'intérieur? Bah, à l'intérieur, a rien. <rire> voilà. J'avais la réponse. Allez, dans la porte. Je vais rentrer pour vous dire. Et, Et bah, ben, si! Voilà, vous! De toute façon, oui, il se bouge, Mario. Boum, boum, boum. Yeah! Begoman, Becoman! Oui. On va faire buter Aujourd'hui, je suis assez énergétique. Qu'est-ce qu'il veut, le coup? Allez, vite, t'es trop lent. Moi, je suis Sonic Kenneth Aïe, Oh non, je suis pas du tout Sonic et oh, merde. Ah, oh, je peux pas du tout. si je peux l'éviter. Ah, la dernière étoile, non voilà. C'est bien non C'est boyfriend qui a parlé là. Bah oh. on comprend rien ce qu'il dit donc. Il <rire> Pas comme moi. <rire> Protéction oh, des vais mais réparer cette faute, mise au jour, l'énergie. une Pourquoi je prends comme temps bon <rire> Ah, je suis un putain de galère. Et voilà, à la galaxie, on est arrivé <rire> à Une usine stellaire Bon, ouais Mario, j'ai fait une usine stellaire Ok Ok Bowser C'est quoi C'est là. Ok Ah oui il y a un bug pour passer à euh, moitié du niveau Mais je sais pas le faire Je sais pas comment on y va En fait normalement il faut sauter par là Et faire ça Mais je sais pas comment ça marche Un bug voilà, je reviens ici à chaque fois, mais normalement on voit plus loin dans le niveau. T'as vu la suite Ah ouais, peut-être sauter comme ça. Ah non Ah bah non, alors... Ah alors je ne pas. Peut-être sauter par là, je sais Ah non du tout. Ah j'ai peut-être uh, récupéré le checkpoint hein, en faisant ça. Bon on va dire non, non c'est pas grave on va faire le niveau normal non. Voilà je vais pas faire le bug. Si. Non c'est pas Ah ouais attendez. Si je fais ça. Oui, oui, oui. <rire> ça fait un, euh, un petit peu bon. J'arrête de me suicider là. En essayant de faire des bugs. Mario est mort juste après, Bon. Il euh, perd la vie. Ah, normalement, t'as dû le faire bien ici. Bon. Ouais. Mais Mario, qu'est-ce que tu fais Mais. Mario fait des trucs bizarres. C'est bon Tu te retrouves plus tout seul Oh la la la la la la Ah. la ouais, une crêpe. Moi j'adore les crêpes <rire> ah Ouais, pas pas comme la <rire> Pas toi d'avoir un 64 pour c'est moins réaliste. Ah, ça va encore. Il y a un release. On va prendre pas Bah, bah, bah, je bah, bah, bah, cherche. Ah, chercher un abruti. Bah, il est pas plus. Pourquoi tu dis ça, là Mais non, mais je suis abruti aussi. Moi, ah, je pense pas en dessous. N'importe quoi. On va passer par en dessous. Attends, attends. Ah, Qu'est-ce qui se passe là en euh, ce moment du live J'ai pu jouer. Au moment du boss donc... Euh... Non. Non. Merci. Non. Ouf. Voilà. On passe pas par au-dessus. C'est -ce pas Mario ah Ouf Je vais me faire écraser putain. Fort que ça, hein, Alors, je prends une fille, comme si j'avais besoin. Hein. Ah, ça y est, là je commence à être plus chaud, chaud mentalement. Mais... Oh, ferme-la, beau-la, tu viens d'apparaître. Qu'est-ce qu'il y a T'es déjà vu Je te le chasse. Tu milieu mis au pitch Oh puis euh, en fait je m'en bats les couilles, t'as qu'à la garder. Oh pourquoi je envie de me faire chier là. Ah peut-être que j'ai envie de faire chier. là ah, c'est parti comment combat contre Bowser. Ah ah ah ah ah ah voilà. ah là. La merde. <rire> Tu me traînes pas de nabou! Je suis pas petit! On oh, reproche du contraire! Ouais. C'est quelqu'un euh, qui t'a écrasé! Je crois bien que c'est ta maman! maman! D'ailleurs, euh, on ne connaît pas l'air de Bowser Junior encore! Que dans, on pensait que dans cette opus on allait avoir l'air de Bowser Junior! Même la merde de là, hein. à part qu'on voit dans le dessin animé mais. Mais oui, et puis le dessin animé, j'ai pas le droit de mettre. Enfin si j'ai peut-être plus droit, mais voilà, ça hein, sert mais... à rien. Le doigt sera pas moins utilisé. Ouais. Moi j'ai de l'argent. Donc, voilà. C'est quoi cool si vous vous abonnez à la chaîne? Voilà. Allez! Ça dit quoi? Je vais t'écraser. Quelqu'un qui t'a écrasé là? C'est Mario. Ah J'ai perdu du sang avec mes coups. Qu'est-ce qu'il fasse, quoi? Non, on va tu vois, non, on va arrêter Mario. Ah, euh, tu sais pas comment je m'appelle? Parce qu'il y avait un point d'interrogation. Ouais, beau-soir, on a mis notre prénom. Waouh, voilà, encore quelques minutes, ça va, ça passe. Ok, ça me fait fais côté l'abonnement, je crois pas. Et voilà. Ah on va aller vérifier. Avec... Ah oui bon, faire tous les boss hein. mmh. Maintenant qu'est-ce que oh, c'est... C'est pas dur... De... Oh, viens on va faire un... un... Viens on va... Bon ta gueule pourquoi. Faut... <rire> Mais ça qui était cher à Mario c'est pas elle hein. ça coûte pas d'argent. Mais... Oui. Oui. Oui. Oui. Elle est pas chère, oui. Ouais, toi, t'en veux combien déjà, toi Oui, 100 000. Euh non, non, arrêtez que nous, on va 100 000. Non, je rigole. Non, je veux 400. Ah, je t'ai gagné. Hein. Non, allez, Alors on y va! Bon ouais. bah. Ouais, Allez, demain aujourd'hui! Une nouvelle vaccinée! Ouais, à la galaxie! Ah, nous, les bons gâteaux! Il n'y bon a pas l'air du coup de thé! Faire ta gueule! Avec tes gâteaux! ouais ouais maintenant nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana nana D'ailleurs, t'en parle de Mario Odyssey, quand est-ce que tu feras une vidéo dessus Jamais, j'ai pas le goût hein. Derrière il y a le nouveau Mario Football qui est sorti. Donc lâche tes infos et faire une vidéo dessus. On s'en doutait pas hein. Ah attendez. 玩啊 Attendez deux secondes, je fais juste un truc de deux secondes et euh, je suis bon. Ouais, et ben c'est pas un vrai monstre. Euh, Ouais, c'est bon, je suis dans hein. D'accord, pas. Ah, ça va bizarre parce qu'il va y avoir une coupure en plein milieu. Hein je dis ça, je dis rien. C'est parti, Mario. Wow, wow, wow, wow, Mario. Bon, ça va, on meurt. Comment j'ai récupéré la vie là Ah, t'as vu, c'était totalement calculé. En fait, je dis wow, oh, Mario là bah non en fait euh, c'était totalement calculé, en fait je voulais récupérer la vie C'est pas vrai <rire> Ouais encore en 7 minutes on a fait 7 étoiles C'est pas mal Vache ça a dit. Ah oui En plus on arrive en été les frérots Les seurettes hein. On arrive en été les gars Et donc euh... <rire> et une petite petit été aujourd'hui <rire> La plage et tout ça, là, les vacances, les grandes vacances, là. Mario part en grandes vacances, les gars. <rire> je rigole. Ouais, je, pars complètement en couille, des fois. C'est ça que, c'est ça que chez moi. Comme si je me, oh, je m'aime pas. Je fais des vidéos, mais je m'aime pas. Je fais des lives, mais je m'aime pas. Je m'abonne à ma chaîne, non, je rigole. Ouais. Qu'est-ce que je viens de dire Je pète un en... câble. Je pète un câble des fois. J'ai le bruit du chat. Miaou Miaou <rire> Ça y est Je suis un câble. Ah ouais Pourquoi tu t'aimes tout seul toi On t'aime tout, ça vient tout seul. pensais que quelqu'un m'a envoyé un message. Mais ben, non on ah, il pas comme dans Mario Sunshine, regardez Sunshine 64. Ah, ça fait plus... Ça fait mal. Allez, au oh, revoir. Merci. Mon ami. Ah mais désolé pour les pauses rapides. Qu'est-ce <rire> que je suis yeah. Je suis en pleine discussion avec un pote en fait pour ça en même temps. C'est pour ça que j'ai fait une petite coupure coeur en pleine discussion. Ah, Tchou Ah, ça va toi Ah, c'est gentil euh... ne pas avoir à manger pendant la scène. On en que euh, l'ours aïe c'est un ours avec des seins. Oh <rire> putain, <rire> qu'est-ce que je dis, moi? Ah je m'en sors des conneries en ce moment. Ça y est, je te dis, suis... oh, je mmh. suis un grand malade dans ma tête. J'arrive voir un médecin je suis malade et j'ai plus et tout non c'est pas grave Tan tan oh non vas-y on va chercher la vie On sert en noir à les Parce donc. je que à pas à une heure. Une heure du, du live ça prend waouh waouh waouh waouh waouh waouh ça je le ai sauvegarde la game. Like Ça fait beaucoup plus vite, c'est sauvegarder jusqu'à la fin du live. vie We are live We are live Je ne sais pas dire, non oui. Encore une fois ouais. Non, ça va un coup là allez plomb on est plus en juin alors on est en juin mais c'est ce qu'il faut faire... ah oui non, d'abord faut parler au pingouin au pingouin faut parler au pingouin PINGOU Attends j'arrive pingou <rire> le petit pingouin avec son bégou Après, il va me dire, oh, bah, t'es pas un de mes élèves, toi mmh. Bah, non, ça se voit, non C'est un humain et euh, je parle à Pingou Non, ah, c'est toi, Pingou Voilà, tiens, Pingou, je te prends la carapace. J'ai confondu ton, mais, ton professeur. J'étais confondu avec ton professeur, Pingou. Oh. oh je sais pas que t'arriverais à la, mais tiens. Je donne cette grosse médaille en or. En fait, tout ça est très bien, mais tu de mes élèves. Euh, non, il se demande toujours si je suis son élève. Bah, pas vraiment non. non, non, non. Euh, toi, t'es un pingouin, moi, je suis un humain, donc euh, non. C'est pas bon, ce animation, bon un truc. Bon, là, aussi. pas Oh non toujours pas la dernière étoile Oh non non non non c'est pas ce que je voulais ouais, allez euh, dans une autre galaxie ouais, pas dans celle <rire> Le mec il sait pas trop quoi faire où là une dernière étoile et on s'arrête là, non Oh le tout, de la phrase minutes encore Et après Oh non j'ai pas envie de faire celle-là <rire> <rire> Et bah T'inquiète pas, j'ai une, une, une idée. Je sais ce qu'on va faire. Il pas envie de faire celle-là, mais je sais ce qu'on va faire. Oui. Mais je, je veux dire, oui. on va être obligé de faire celle-là. Bah Non, pas forcément. C'est euh, une carapace pour euh, moi. Il hein, doit avoir euh, une tortue là-dedans. Alors il se baigne. Après, il n'est pas trompé, tout sais pas pourquoi. C'est un extra-crai, hein. ça, faut pas. Faut pas l'oublier, hein. Lui, il parlait dans l'espace sans respect. Bon, là, je dirais pas qu'on est dans l'espace, tu vois. Je dirais qu'on est sur la planète Terre. Pourtant, il y a du vide, hein. Donc, on est sur l'espace, mais. pas vraiment. Le ciel est normal. Même si on est dans l'espace, tu vois. pas si on était comme ça. Voilà, normalement faut pas faire ça, faut ramener un catacouac Mais voilà, moi je suis assez rapide. Eh oui C'est une étoile secrète bande de buts buter. Buté là. C'est pas grave! Comment on fait ça? Donc il triche. C'est pas la touche les astuces. Les catacouacs de Mario Sunshine! On va ramener. Et voilà! Oh merde, 3 minutes! Moi je suis une autre étoile, allez! Une autre, une autre, une autre, une autre! Ah. Ok, ok, deux heures on On va faire une autre fois, d'accord. Ok. C'est bien. Il avait découvert une nouvelle galaxie. On a fait deux boss aujourd'hui. Ah ouais, c'est bien. Deux boss, non, mais je veux dire Bowser et Bowser junior, C'est le boss principal. Galaxy Fantôme. Ah on va sauver Luigi Allez, pour la dernière étoile, on sauve Luigi. On reste cause de Luigi dans le manoir à Putain, c'est, c'est, c'est là, qu'on sauve Luigi. Ah ouais, on est déjà dans, on, on est, déjà dans la cuisine. On se monde et deux autres mondes, encore, je crois. Ouais, je sais plus. Bon, bah, en tout cas, je peux vous dire, je crois qu'il reste pas longtemps. Ah ben, à la fin du jeu donc Ah oui encore 20 étoiles c'est bon Mais... encore 20 étoiles Et ah non sinon ça fait 40 Non 40 étoiles encore et c'est bon Ouais 20 Ouais 40 encore 40 Encore encore 40 étoiles et on a plus déjà et... C'est toi. Aïe, non plus. sur cette gueule. Ah, J'allais dire comment je récupère la queue. <rire> J'ai cru qu'il était dans, dans le dans le truc de, de, dans ah, le voilà, dans je dans le dans que dans le pour le pièce. le dans le dans le que le Mario... On récupère de la vie quand on récupère une pièce. Ah, on a la pièce. Ah. Le trou noir. Oh là, ça pue le voir. Ok, ok, ok. okay. On monte sur les murs. On est Spider-Man. Hein. Bah avec les pieds. Ah putain, <rire> ça m'a fait. marqué. ah oh, j'ai tourné le coup. Oh. pensez <rire> pas. Oh. oh Non <rire> Ah, il fait... Il coups con, Il fait le tourniquet. Non, il monte sur les barrières... C'est un goût, hein, ça C'est un goût. Il est vivant, je te laisse qu'il est vivant C'est gentil quand même Ah là y a un bug Ah oui c'est vrai il est... Ah oui c'est vrai il est ils étaient séparés de Luigi C'est pour ça qu'il est là, lui. il s'est perdu là dedans ah ben lui j'ai mon chienne hein. Waouh. Ouais. Wow. Mmh. Hmm. Je sais pas pourquoi j'ai cette trace d'eau mer me dans la gueule. Voilà, faut pas venir avec lui en étant en hop Ça. Oh mon Dieu. Yeah. Bon, voilà, c'était la dernière étoile. que Bon. Ah, t'as pas tiré là, là. Je n'en fais 10 euh, d'un coup, Ah hein. oh, Faut que j'arrête. Oh. Je suis heureux de voir que t'es venu avec ton frère. Je mon frère, dit. Bon, bon, bon, on va sauvegarder, bien sûr, pour être à la fin du live. Et ben voilà, on va s'arrêter là pour ce live. Merci à tous d'avoir regardé ce live jusqu'au bout. Et il nous reste à peine. 40 étoiles, 39 étoiles du coup de Journée 21, 39 étoiles et on a terminé le jeu. Ouais c'est cool. Et à très bientôt, ciao